adresser un, un patient à un centre expert euh, et quand en fait, hein, c'est vraiment l'enjeu du parcours de soins qui, qui domine maintenant hein, la chute de la démographie médicale, aussi bien à l'hôpital qu'en ville hein, ou en clinique. Hein, et euh, c'est dans un monde limité en ressources médicales, comment on essaye de s'organiser. On a vu tout à l'heure, on a déjà discuté sur euh, les problèmes de, de financement aussi hein, des, des examens, enfin de coût des examens et comment les organiser. Donc, voilà mes liens d'intérêt. Donc, pour moi, le, pour répondre à Pierre, l'intérêt d'adresser un centre expert à un moment qu'on est cardiologue de ville, c'est vrai que c'est toujours désagréable d'être obligé de ne pas pouvoir tout faire hein, son cabinet, mais malheureusement, c'est comme ça. Nous, c'est pareil à l'hôpital, on ne peut malheureusement pas tout faire tout le temps. Euh, c'est bien sûr l'intérêt du diagnostic. Et euh, finalement, bah, on arrive souvent à diagnostiquer l'amylose assez simplement ou la suspecter. Mais pour la confirmer, à un moment, il va falloir... Un, une organisation multidisciplinaire avec des anapathes, des généticiens, des immunobiologistes. Et là, il y a un problème de coût, de ressources. Et évidemment, on est obligé de s'adresser à des structures hospitalières ou cliniques hein, qui peuvent avoir une combinaison de, de professionnels qui connaissent l'amylose. Ça, c'est vraiment un point très important. C'est que c'est bien d'avoir tout ça, tous ces spécialistes dans une structure, mais il faut qu'ils communiquent ensemble et qu'ils travaillent ensemble. Ensuite, le deuxième point, c'est initier les traitements spécifiques des amyloses en fonction du type d'amylose. Et Pierre l'a très bien dit, l'amylose la, AL est une urgence. Et le traitement va être totalement différent, bien sûr, d'une amylose à transthyrétine. Et il faut pouvoir bien euh, différencier les deux. Et puis la condite à tenir cardiologique, là c'est Antoine qui vous en a beaucoup parlé, euh, est effectivement assez spécifique et on a vraiment besoin de... De, de discuter avec les cardiologues de, de, de ville sur cette prise en charge cardiologique pour essayer vraiment d'optimiser les patients. Et il faut que les centres experts et les cardiologues de ville arrivent à communiquer très rapidement parce que le, cardio, le, le, le patient, il est en ville, il est auprès de son cardiologue et il peut avoir des soucis qui nécessitent un avis. Et il faut que ces avis puissent se dérouler, se faire. Alors, on a tous nos portables, nos SMS, nos mails. Et je crois que ce dialogue est vraiment important parce qu'évidemment, euh, les centres n'ont pas forcément toutes les ressources pour revoir en permanence les patients dès qu'il y a un problème. Et c'est le cardiologue de ville qui est au premier plan. Mais ce dialogue est important et faire revenir le patient quand il en a vraiment euh, besoin. Le troisième point, c'est le suivi, la prise en charge multidisciplinaire. On va voir que ces patients, bah, ils sont euh, très graves, effectivement sévères, ils évoluent. Alors on a maintenant des... Moins, Donc j'en étais au troisième point, vous voyez, suivi et prise en charge euh, multidisciplinaire. Et puis 4, c'est le, le, le quatrième point. Euh, donc le, pour le suivi, la prise en charge multidisciplinaire, c'est chaque centre expert est en train de développer ou a déjà développé euh, vraiment des parcours de soins adaptés à chaque type d'amylose avec des collègues gériatres, rhumatologues, orthopédistes, anesthésistes, anatomopathologistes, immunobiologistes, etc. Et dans ce suivi, en fait, c'est vraiment euh, toute une filière en fait, qui s'engage. Et je vois bien qu'en ville, c'est difficile, évidemment, d'avoir tous les intervenants qui connaissent cette pathologie. Donc, euh, souvent, quand on adresse un patient à un rhumatologue ou, voilà, ou un neurologue qui, en ville qui ne connaît pas l'amylose, il y a aussi un enjeu de formation, de comprendre ce qui, ce qui se passe, de façon à ce que le, le, le patient ne soit pas perdu dans sa prise en charge ou n'ait pas des examens qui sont inadaptés à la situation. Euh, et donc, effectivement, avoir des professionnels des autres disciplines qui connaissent bien l'amylose, c'est aussi une, un gain pour le patient et ça, ça existe dans les, dans les centres experts. Le quatrième point qu'on va voir et traiter, c'est le conseil génétique. Donc, le conseil génétique, ça intervient. Donc, le patient euh, va pouvoir être dépisté. Mais après, s'il a une mutation génétique, il va falloir prendre toute la famille en charge. Et ça, le conseil génétique, c'est évidemment... Euh, dans les centres experts qu'il faut le faire, où il y a de la génétique, où il y a des conseillers génétiques, des généticiens, euh, parce que euh, c'est très chronophage d'une part, et puis c'est assez spécialisé. Et là, on va revenir dessus, il y a vraiment un temps psychologique aussi qui est très important, de, de compréhension de l'impact de, de, de, de ces maladies héréditaires sur la vie de sujets qui sont sains, qui vont bien, et c'est pour qui cette épée d'Amoclès euh, tombe dessus. Et puis le, le cinquième point pour les centres experts, c'est l'accès à l'innovation thérapeutique. Donc, il y a beaucoup d'essais thérapeutiques dont on va vous en parler un, un petit peu. Donc, évidemment, tous les centres experts, à peu près les 25 centres qui sont sur le site web Réseau Amylose, n'ont pas accès à l'innovation thérapeutique. Il y a des gros centres donc, qui ont bien sûr accès à ces différents protocoles. Et généralement, donc, comme on travaille tous ensemble, on peut s'adresser des patients euh, de façon à ceux qui euh, le souhaitent, puissent bénéficier euh, de nouveaux euh, traitements qui sont bien sûr à l'essai, mais qui sont euh, pour eux, une, une possibilité d'améliorer les choses. Alors, tout de suite, donc, le, le diagnostic, les coûts, les ressources, l'organisation multidisciplinaire. Donc euh, ben voilà, vous avez un patient en cabinet, vous suspectez une amylose. Dans le parcours de soins, la première question c'est euh, qu'est-ce qui va un peu être nous irritant, nos points bloquants. Donc au cabinet, vous avez déjà fait le CG, l'ECO, le Holter, vous avez prescrit la scintigraphie et la recherche de gammapathie éventuellement une IRM, mais comme l'a dit très bien Olivier, ce n'est pas forcément nécessaire, hein, sauf chez les sujets jeunes. Et donc, quels sont ces, ces points euh, bloquants que l'on a euh, dans, ce, dans, ce, dans cette figure qui vous avait été présentée par Claire Alors moi, j'en analyse sept, euh, sept points euh, qui posent encore un problème dans le parcours de soins et pour lesquels vous devez réfléchir pour voir comment vous faites quand vous aurez votre prochain patient avec une amylose. Le premier point bloquant, c'est la prescription du test de gammapathie. Donc, il faut savoir le prescrire. Donc, il y a une ordonnance, effectivement, dont on discutait tout à l'heure, qui est téléchargeable sur le site web du réseau amylose. Vous pouvez mettre votre tampon et le nom du patient, mais qui est déjà très assez clair et qui détaille les choses. Il y a aussi l'ordonnance pour la scintigraphie et puis il y a aussi l'ordonnance pour à où est mise l'interprétation de ces deux examens. Et là, le point bloquant, bah, c'est le, le, le coût euh, de, de cette gammapathie, de ce test hein, qui coûte 80 euros, qui n'est pas remboursé euh, par la sécurité sociale. Le deuxième point, on l'a vu, vous voyez, c'est les urgences. Le troisième point, c'est la réalisation de la biopsie. On va voir ça, et le, le test génétique. Donc vous voyez, donc, ces points sont détaillés. Donc l'organisation de l'urgence, bah eh oui, c'est quand il y a une gammapathie. Là, à mon avis. Il faut tout de suite adresser au centre expert. Il faut que vous ayez un téléphone d'un de vos collègues pour l'adresser immédiatement. C'est une urgence. C'est-à-dire, si vous avez une gammapathie, apathie, contactez le centre expert. Prenez en photo le, les anomalies que vous voyez sur l'électrophorèse, les minofixations le dosage des chaînes de la protéinerie de Ben Jones. Demandez l'avis du centre expert. Est-ce que le patient doit être vu rapidement ou pas euh, Évidemment, c'est des sujets âgés. Il y a souvent des gammapathies, mais on perd trop de temps dans la milose à elle, dans la prise en charge. Le troisième point, c'est on a vu donc euh, quand on a gammapathie, il faut faire une biopsie. Et là, cette biopsie, c'est encore un point bloquant parce qu'il faut savoir faire le prélèvement. Donc on a beaucoup de, de, de centres euh, qui essayent de faire des biopsies des glandes salivaires. C'est très bien, il faut qu'on faut le faire, mais il faut savoir les prélever. Et trop souvent, on n'a qu'un prélèvement qui est mis dans le formol. Donc c'est lié au même au, à qui prélève. Vous voyez, il faut se coordonner avec le stomato qui prélève. Euh, la biopsie pour qu'ils fassent le formol mais également un prélèvement qu'ils mettent sur une compresse sèche et qu'ils euh, qu soient congelés et ça pourquoi Parce que pour faire l'analyse anatomopathologique de l'amylose il faut à la fois avoir du tissu dans le formol pour faire le rouge congo et du tissu pour faire des immunohistochimies qui soient correctes et ça, ça se fait sur les prélèvements euh, congelés. Et puis le problème c'est que bah, l'anapath de l'amylose euh, bah les, les anatomopathologistes ils peuvent être spécialisés en cancer, en maladie rénale, etc. Mais tout le monde ne connaît pas la Tous les anatomopathologistes ne savent pas faire un rouge Congo ou ne l'ont pas à disposition. Ils ne savent pas qu'il faut faire des coupes épaisses. Et ils n'ont surtout pas forcément à disposition tous les anticorps euh, des, euh, pour rechercher les protéines amyloïdogènes, donc l'anticorps anti-TTR, l'anticorps kappa, lambda. Et ils n'ont euh, pas forcément testé, validé ou acheté ces anticorps. Donc c'est pour ça que quand on fait des biopsies, je pense qu'il faut vraiment s'assurer de, est-ce que la, le, le stomato qui va faire la biopsie, si c'est un stomato, il sait faire Est-ce qu'il va mettre dans Formol Est-ce qu'il va congeler Est-ce que l'anapate qui est derrière sait faire Je crois qu'il faut se poser cette question parce que souvent dans, dans les centres experts, quand on voit ces patients arriver, euh, on est obligé soit d'essayer de récupérer les, les prélèvements, ce qui est une euh, gageur terrible parce que souvent les prélèvements arrivent à, ils sont inutilisables, soit, pourquoi Parce qu'ils ont déjà été coupés ou qu'ils n'ont pas été stockés correctement ou il n'y a pas le congelé. Et donc, résultat, on est obligé de refaire la biopsie. Donc, je pense que quand vous avez la gamme apathie, c'est une urgence adressée au centre et les biopsies, à mon avis, doivent être faites dans des centres qui ont toute la filière de soins. Ce n'est pas une question de compétence cardiologique, vous l'avez bien compris, mais c'est une question de compétence stomatologique, anatomopathologique avec des gens qui ont l'expérience et qui savent faire. L'autre point, c'est effectivement quand vous avez diagnostiqué une amylose à transthyrétine par l'absence de gammapathie et de scintillose, bah oui, ça y est, vous y êtes. Vous avez fait votre diagnostic d'amylose à transthyrétine, il n'y a pas besoin de biopsie, mais par contre, il y a besoin de réaliser un test génétique. Et ce test génétique, euh, qui est euh, là, vous voyez, dans le quatrième point, euh, il pose un problème de coût. Euh, et d'organisation parce que bah, c'est assez simple à faire mais il faut pouvoir le faire et en fait il est coûteux et malheureusement pour les cliniques c'est payant donc il faut qu'il soit évidemment la dans une structure hospitalière qui s'organise et puis vous avez le point 5 et 6 qu'on va revoir hein. ce sont l'initiation des traitements amylose al chimiothérapie amylose TTR hein, et l'initiation des, trai des traitements et actuellement toujours sous la demande d'un cardiologue hospitalier et puis le 7 le point 7, c'est le point aussi qui, à mon avis, est très important, c'est que les amyloses sont des maladies multisystémiques et il faut une prise en charge multidisciplinaire qui doivent impliquer le néphrologue, le nérologue, le rhumatologue, le gériatre. Et il faut que euh, ces, nos collègues aient monté ces compétences et c'est ce qui est en train de se faire dans la plupart des centres où on travaille vraiment de manière multidisciplinaire avec des collègues qui peuvent améliorer la qualité de vie des patients et leur prise en charge. Alors, je voulais vous faire un petit cas clinique pour vous exprimer un petit peu euh, ce déroulé et, et essayer de replacer ça dans le parcours de soins et dans une échelle chronologique. Euh, ce qui est important, c'est de voir aussi euh, que cette prise en charge des amyloses, et ben, malheureusement, comme Pierre le disait, il y a toujours malheureusement un retard diagnostique qui s'améliore. Hein, mais il y a souvent un, un déroulé en fait chronologique qui fait que ben, le temps passe, en fait. Hein, on est dans un, dans un compte à rebours. Et malheureusement, le temps passe avec les examens successifs, les délais de rendez-vous, les délais de reprogrammation, les délais de résultats. Et donc, euh, je voulais vous présenter ce cas clinique et hein, une histoire euh, vraie hein, d'un de nos patients âgé de 73 ans. Il consulte pour une dyspnée euh, d'efforts s'aggravant depuis euh, plusieurs mois. Il a un examen clinique qui retrouve de l'insuffisance cardiaque, un hein, BAV1, bloc de droit. Il n'y a pas de micro-voltage. Et ça fait six mois qu'il est essoufflé euh, à l'effort, hein, avec une aggravation progressive. Donc quand vous le voyez vous dans votre cabinet, vous êtes déjà à six mois d'évolution de la maladie du point de vue cardiologique, du point de vue cardiologique, je dis bien. Alors voilà son échographie. Euh, Olivier nous l'a vraiment très bien décrit. Donc euh, voilà vous là vous retrouvez une hypertrophie biventriculaire, un épaississement des valves, un apical sparing, un profil euh, restrictif. Il enfin, n'y bon, a pas trop de doute sur votre diagnostic hein, déjà là au cabinet vous suspectez clairement l'amylose. Donc, à la vue de l'échographie, c'est ce qui se passe. Un hein, patient qui arrive avec un tableau d'insuffisance cardiaque, hein, évidemment, il n'est pas marqué amylose sur son front. Vous faites le lecto, vous voyez rien de spécial, si ce n'est celui d'un ECG, finalement, d'un patient cabinet. Et donc, quelles questions vous lui posez hein, Et que regardez-vous à l'examen clinique Vous voyez, je ne pense pas que le cardiologue va pouvoir s'interroger sur tous les patients, sur les signes extracliniques de l'amylose, comme euh, Pierre nous a bien expliqué qu'il fallait le faire, mais au moins il doit réfléchir donc euh, euh, aux signes euh, fonctionnels, donc c'est EPOF, hein, bien sûr d'insurance cardiaque, mais il doit s'intéresser donc euh, à ces fameux euh, canaux carpiens, aux doigts au ressauts également, à la surdité qui est très fréquente chez les patients avec amylose à transthyrétine, hein, 100% sont sourds, après il faut qu'ils le reconnaissent, et puis aux canaux lombaires, ou cervicaux qui sont liés également à l'infiltration amyloïde, et souvent les patients présentent des, des paresthésies au niveau des pieds dans tous les types d'amylose. Donc ça, c'est souvent le cas dans l'amylose à transthyrétine, notamment lorsqu'elle est sauvage ou, ou sénile. Mais dans l'amylose à elle, on a un morphotype un petit peu plus différent, avec un amigrissement souvent de, de, de quelques kilos qui est lié, lié à, à la cachexie, à la dénutrition. L'apparition des symptômes est plus récente, avec principalement donc des symptômes qui évoquent euh, une, une, une macroglossie et chymose périorbitaire j'espère que vous allez pouvoir voir les vidéos, euh, voilà, donc vous voyez dans, dans la TTR, vous voyez euh, ce, ce, cette rupture du long biceps, hein, qui est facile à voir pendant que vous faites le CG ou l'écho, un doigt à ressaut là, carrément avec un tendon qui est fixé, le doigt est fixé, et puis dans l'amylose à L, vous avez plutôt l'échymose préorbitaire, et puis la macroglossie, donc euh, c'est pas compliqué de regarder son patient, finalement c'est assez simple pour le cardiologue, on ne va pas lui demander de faire les réflexes, etc., mais juste examiner, interroger et regarder son patient. Je vous ai prévu quelques autres vidéos, donc ce fameux rupture du tendon du long biceps. vous voyez que le, le biceps est descendu, hein, il y a une rupture, c'est assez simple, et de l'autre côté, vous voyez la symétrique, euh, on voit que le biceps est resté euh, normal. Alors souvent les patients vont vous donner une explication, hein, c'est pendant un traumatisme, euh, il n'y a pas trop de doute sur, le, sur euh, effectivement un événement, mais en fait c'est vraiment lié à l'amylose, l'amylose va épaissir les biceps, là vous voyez un malade qui a une maladie du pitrin, hein, donc c'est un patient, vous le sentez dès que vous lui serrez la main, alors on dort sur le Covid, hein, et, et vous voyez aussi ce que ça peut être, le, le doigt à ressaut, euh, c'est facile hein, de, vraiment de les examiner, et hop, vous voyez, les, les doigts restent bloqués et s'ouvrent après, voilà. Donc c'est des examens qui sont assez faciles, et donc finalement au cabinet, vous pouvez le voir. Alors les examens cardiaques, c'est le papier de consensus hein, sur l'amylose, les examens cardiaques, en fait, ne permettent pas malheureusement de différencier les amyloses, vous voyez en bas, dans le carré à, à gauche, en bas, je veux dire bleu, toutes les amyloses vont donner des anomalies euh, quasiment identiques euh, sur les examens cardiaques, si ce n'est la scintigraphie, donc c'est difficile de les différencier. Et puis, bah, en fait, c'est surtout sur les, examens extra, enfin, sur les, les signes extra-cardiaques euh, que l'on a vus, chymospermitaires, macroglossy, qui évoquent plus l'amylose à L, et puis euh, les euh, atteintes tégumentaires qui évoquent plus les amyloses à transthyrité. Alors Pierre l'a dit, il faut souvent ces histoires euh, tégumentaires arrivent bien avant. Et là, je vous montre un travail qui a été fait avec euh, Mounira Karoubi de, de, de notre centre. On a repris à peu près 1000 dossiers de patients en leur faisant remplir une checklist systématique sur euh, les symptômes qu'ils avaient eus et la date d'apparition. Alors vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Vous avez donc euh, ici donc, euh, des cercles qui indiquent, donc je vous demande de regarder celui de droite sur la DTR ou et le cercle vous indique donc les temps en bas, vous voyez à droite en violet et en rose, les temps de survenue de ces premiers symptômes. Et donc la largeur du trait, l'épaisseur hein, du trait va indiquer le, la proportion de patients euh, euh, sur les délais de survenue de symptômes. Donc vous voyez tout en bas en rose, vous avez tous les patients qui ont des symptômes depuis plus de 5 ans. Donc vous voyez dans le wild type, la majeure partie des patients ont des symptômes depuis plus de 5 ans. Et vous avez une projection après vers deux endroits du cercle. En haut à droite, c'est les symptômes cardiaques. Et à gauche, ce sont les symptômes extracardiaques. Et Je vous ai mis un petit encadré pour vous montrer quels symptômes euh, cardiaques correspondaient aux atteintes tégumentaires. Donc, ce qu'on voit très bien dans ce, ce, ce cercle, c'est que dans les amyloses à transthyrétine sénile, une grande proportion des patients ont les symptômes depuis plus de 5 ans. Et la plupart de ces symptômes sont des atteintes extracardiaques tégumentaires, comme l'a dit euh, Pierre, le canal carpien, le doigt ressaut, la rupture du lombiceps le canal lombaire. Maintenant, on sait même que l'arthrose et les PTH et les PTG euh, sont des, des signes d'amylose et, et ce, donc sont reliés, voyez, à, à tout ça. Et donc, ils vont arriver dans toute une histoire chez un certain nombre de patients. Pas tous, malheureusement, bien sûr, mais chez un certain nombre de patients, ces atteintes réglementaires vont arriver bien avant le problème cardiaque. Et il faut vraiment qu'on travaille avec nos collègues pour dépister ces patients plus tôt. Vous voyez, finalement. Euh, on peut regarder en opposition ce qui se passe dans l'amylose à elle, où là, donc de, sur le schéma de gauche, vous voyez que tout est en, en bleu-violacé, et la majeure partie, vous voyez, entre les 0 et 2 ans, et tout arrive plus sur le cœur que sur les téguments. Donc, orienter, vous voyez, les patients par un simple interrogatoire, ça, ça Alors, qu'est-ce qu'on a fait On interroge notre patient, du coup, qui a cet essoufflement, cet ECG un peu banal pour un patient, mais l'écho qui est vraiment très évocatrice d'amylose, et on se rend compte qu'il est sourd, qu'il a un syndrome du canal carpien qui est apparu il y a deux ans. Donc, vous voyez, là, on est un peu bloqué, parce que finalement, les signes, tous les symptômes de l'amylose à elle, comme c'est une maladie qui est rapidement évolutive, généralement, tous les symptômes arrivent dans les deux ans. Donc là, sur ça, on ne peut pas estimer hein, quel est le, le type vraiment d'amylose. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on fait Eh ben, euh, qu ce quels sont les examens qu'on peut prescrire eh ben, voilà, l'IRM, la recherche de gammapathie, électrophorèse, la recherche de carence, bilan thyroïdien, scintille osseuse, ou scanner pour l'essoufflement et donc la réponse, vous l'avez, c'est, on l'a déjà vu, c'est la recherche de gammapathie complète et la scintigraphie au traceur rousseux. Donc ces, ces recherches de gammapathie, bah, il faut voir si est-ce que le patient est capable de payer, est-ce qu'il ne peut pas. Donc vous êtes déjà, là on voit un J0, vous êtes encore au cabinet, vous pouvez prescrire ces examens. Effectivement, les ordonnances sont téléchargeables sur le site web du réseau amylose et vous avez l'interprétation de, de ces différents tests qui peuvent vous aider. Alors notre patient, on revient à notre cas clinique, et bien bah lui, qu'est-ce qu'il a il a une gammapathie avec une IgG lambda, donc une chaîne lourde, et aussi une chaîne légère lambda qui est augmentée avec un dosage des chaînes qui est très déséquilibré, avec une chaîne légère donc augmentée à 256 mg par litre. Donc il a une gammapathie lambda. Et au moment où vous recevez ce résultat, si vous avez la chance d'avoir un, un service d'immunobiologie qui est très organisé, vous êtes déjà à J7 par rapport à sa prise en charge au cabinet, sachant qu'il faut que vous receviez le test ou que, le, que vous, vous l'ouvrier bien sûr ou que le patient vous revoie. et donc il faut quand vous prescrivez ce test prévoir de revoir le patient rapidement pour voir le résultat du test et ne pas lui dire de revenez me voir dans six mois avec le test en même temps il va faire la scintigraphie donc là encore hein, quel est votre délai pour obtenir la scintigraphie euh, voyez donc ce patient avait un, un score 2 de péruginie on voit bien le cœur qui est fixe avec son scanner mais là, en fait, quand il avait été repris en charge, on était déjà à J30, c'est-à-dire le temps que le patient prenne son rendez-vous de scintigraphie, organise de la scintigraphie, et on voit donc qu'on se retrouve avec un patient qui a une gammapathie, une scintigraphie positive. Donc, quel est votre diagnostic Alors, c'est vrai, c'est un homme, il est vieux, donc on a plutôt envie de dire que c'est une amylose à transthyrétine sauvage, amylose à transthyrétine héréditaire, on ne peut pas dire, mais en fait, on ne peut pas dire si c'est l'un ou l'autre, parce qu'on n'a pas le test génétique. Donc, finalement... À quoi on peut dire eh ben en fait la réponse est on peut pas conclure chez ce patient euh, ce qu'il a parce que euh, on n'a pas à la fois là il faut aller à la preuve histologique et on est déjà à j 30 et on n'a toujours pas de preuve histologique hein, chez ce patient et on ne peut pas conclure on sait qu'il a une amylose parce que la scintigraphie fixe ça c'est sûr mais on ne peut pas avancer alors je coupe un peu le, le cas clinique, mais si la scintigraphie était normale et qu'il avait la gamapathie avec votre écho, à ce moment-là, il faut tout de suite l'adresser au centre de référence parce que vous n'êtes pas quasiment sûr que c'est une amylose AL. Et c'est ça le, le problème de cette maladie, c'est qu'on a 10% des amyloses AL qui vont avoir une fixation à la scintigraphie, mais 90% des amyloses AL n'ont pas de fixation à la scinti. Et avec Olivier, on travaille beaucoup avec nos collègues de médecine nucléaire, mais... C'est compliqué parce que souvent, on voit euh, quelques comptes rendus arriver avec euh, pas de fixation myocardique à, à la scintigraphie osseuse, donc il n'y a pas d'amylose. Non, non, non, non, non, ce pas ça. Il a, ce n'est pas un diagnostic d'amylose à transthyreotine a priori, même s'il y a quelques faux négatifs, mais ça peut être tout à fait une amylose à elle, donc faites vraiment attention. Et l'autre souci, c'est que ben, ce cas scintigraphie positive et gammapathie, peut se voir dans un contexte d'amylose à transthyrétine sénile parce que la gammapathie est aussi fréquente chez le sujet âgé, comme Pierre nous l'a dit, et les deux se mélangent. Donc dans les guidelines, hein, quand on a une, un test hématologique positif, c'est ce qu'on voit, il faut aller à la preuve histologique. Euh, et là encore, c'est un problème d'organisation, c'est où faire la biopsie. Donc on l'a vu, une biopsie, ça se fait pas n'importe quand, n'importe comment. Il faut avoir des professionnels qui savent faire les biopsies pour que ça puisse s'organiser euh, correctement. Alors, où adresser ce patient euh, bah, Vous pouvez aller voir sur le site web, hein, on l'a déjà cité plusieurs fois, il y a une adresse à peu près de 25 centres experts, on essaye d'améliorer vraiment la couverture nationale, on engage des centres, on est forme pour, pour que tout le monde se lance vraiment dans la prise en charge de ces patients. Et voyez le temps qu'il arrive au centre expert, vous êtes à J30, le temps d'envoyer votre appel, votre SMS, qu'il que y ait une place pour le prendre en charge, on est déjà à J30 plus 15 et les symptômes ont déjà euh, commencer euh, bien euh, plus avant. Donc il a son rendez-vous de scintigraphie euh, de, pardon, pour faire sa biopsie des glandes salivaires dans le centre, pour voir les médecins qui vont le, le prendre en charge. Donc il faut qu'il s'organise aussi pour faire cette biopsie rapidement et pas vous mettre dans des délais de 3 à 6 mois pour avoir un rendez-vous cardiologique. Évidemment, il faut qu'il soit vu en urgence. Mais la biopsie va être organisée au moins à J45. Et puis il faut 7 jours pour analyser la biopsie des glandes salivaires. Hein. Il faut 7 jours, le temps de faire euh, la coupe, la coloration et le, le, les immunohistochimies, il faut euh, au moins euh, 7 jours dans les centres. Et donc là, quand on voit le résultat de la biopsie des glandes salivaires, vous êtes déjà à J52. Et malheureusement, chez notre patient, la biopsie des glandes salivaires était négative. Donc il faut que ce résultat arrive au cardiologue qui soit organisé dans le centre, euh, expert, pour pouvoir programmer la suite. Et la suite, c'est euh, la biopsie myocardique. Donc il faut reprendre un rendez-vous euh, pour organiser la biopsie myocardique. Et puis, bah, le résultat de la biopsie myocardique, elle arrive 7 jours après, comme pour la biopsie des glandes salivaires. Et là, à ce moment-là, le patient peut enfin savoir euh, qu'est-ce qu'il a comme diagnostic, mais il faut que le patient rappelle ou qu'on rappelle le patient et qu'on n'oublie pas de le rappeler euh, pour programmer euh, la suite. Alors, notre patient, bah, le résultat de la BEM, qu'est-ce que ça va donner Dans 99% des cas, on a le diagnostic. Et bien bah, là, dans ce contexte-là, il a deux possibilités. Soit c'est une amylose à L, et dans ce cas, il faut le reconvoquer en urgence pour poursuivre le bilan de l'amylose à L, puis débuter le traitement qu'on va voir, qui est une chimiothérapie avec une immunothérapie, ou c'est une amylose à transthyrétine, la convocation est un peu moins urgente, il va falloir le reprendre pour faire le test génétique, si ça n'a pas été fait auparavant, et le mettre sous le seul médicament pour l'instant qu'à l'adressation de Michel-Marché, dans le cas précis de M. P, qui est le euh, tafamilis. et voyez les délais c'est qu'on est déjà au moins à 2 trois mois, dans le meilleur des cas, dans le déroulé de M. TP, et ça fait déjà six mois qu'il a les symptômes. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une optimisation dans le parcours de soins et comprendre que ce n'est pas si simple à organiser parce que les examens prennent du temps et qu'il ne faut pas qu'on rajoute des délais de, de convocation, de consultation, et il faut que tout le monde s'organise pour les prendre le plus, le, le plus rapidement possible. Alors sur, sur le traitement, donc on a discuté du Tafamidis. Donc, si ce patient avait une amylose à transthyrétine, on a fait le test génétique qui va nous, on, dont on aura le résultat euh, 2, 3, 4, 5, 6 mois euh, après seulement. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout de suite, mais on sait que c'est une amylose à transthyrétine. On va pouvoir le traiter euh, et on va pouvoir le traiter par tafamidis. Donc, le tafamidis, c'est ce médicament qui va stabiliser le tétramère de transthyrétine et qui va empêcher ce tétramer d'être déstabilisé et de fabriquer des fibrilles amyloïdes. Et on sait que ce médicament améliore la survie de 30% dans le contexte d'amylose à, euh, à, à transthérétine, qu'elle soit héréditaire ou sénile, avec un effet dès le 15e mois sur la survie, mais l'effet sur la, la stabilisation de la dégradation de tests de marche, donc de 6 minutes ou de la qualité de vie, arrive bien sûr immédiatement, mais on a un effet sur la survie qui apparaît un peu loin. Mais en tout cas, votre traitement, il va être efficace dès euh, le départ. Alors avant, on prescrivait du 80 mg, 20 mg x 4 dans le cas d'une RTU. Maintenant, on prescrit du 61 mg et l'initiation est hospitalière. Euh, ce traitement, donc, on, on sait pourquoi maintenant on prescrit du, du, du 61 équivalent de 80, puisqu'on a fait une étude sur euh, la phase d'extension d'Attract et on a pu démontrer euh, que euh, le 61 ou 80 améliorait la survie par rapport au 20 mg. Alors quelques données euh, sur l'impact du tafamidis. Hein qu'il faut bien comprendre c'est que le tafamilis va permettre de stabiliser la maladie évoluer et arrêter de, de, de, de, de voir cette dégradation que l'on voit dans l'histoire naturelle de la pathologie et, et c'est Antoine hein, qui nous a bien expliqué la, la, le pronostic de cette maladie, elle est malheureusement catastrophique et donc le, le, le tafamilis va permettre de stabiliser la maladie. Donc là c'est des données euh, sur euh, une cohorte de patients donc, avant le tafamidis, cohorte A, et cohorte B après le tafamidis. Vous avez l'évolution du nt pro BNT pendant le suivi, donc en baseline, qui correspond à la première barre, et euh, au cours du temps, et le, temps, euh, le dernier temps, c'est 18 mois. Donc vous avez euh, baseline, 6 mois, 12 mois, euh, 18 mois, et vous avez pareil en bas pour la troponine Le petit carré, la zone bleue, ça indique les patients qui étaient en baseline avec un nt pro BNT inférieur à 3000, en orange, le BNP supérieur à 3000. En grisé, tout à la fin, à 18 mois. Vous voyez, c'est le pourcentage de patients qui sont décédés dans les 18 mois. Donc, vous voyez qu'effectivement, avant le tafamidis, l'histoire des patients était quand même assez triste. Hein, parce que vous aviez à 18 mois, en vraie vie, 46% de mortalité. Donc, on voit tout de suite après le tafamidis, hein, l'amélioration de la survie à 18 mois en vraie vie. Vous avez beaucoup moins de décès. Euh, sachant que c'est non randomisé, bien sûr, hein, c'est des cohortes historiques et des patients qui sont suivis euh, en vraie vie. Quand on regarde dans la cohorte A, euh, l'évolution du NT pro BNP, vous voyez que les patients qui restent en bleu, donc avec un NT pro BNP inférieur à 3000, ça avec le temps de manière considérable, et globalement, ceux qui avaient moins de 3000 passent à plus de 3000, ceux qui avaient plus de 3000 décèdent. Dans la cohorte B, on voit en fait que le nombre de décès bien sûr diminue, il ne s'arrête pas encore totalement, mais il diminue nettement et puis le nombre de patients qui stabilisés à moins de 3000 de NT pro BNP est beaucoup plus important. Dans cette étude on démontre aussi que même les patients qui ont plus de 3000 ont un bénéfice à être traités avec un ralentissement de la progression de la maladie euh, qui, euh, qui est très net même chez les patients qui ont 3000 de NT pro BNP on voit un infléchissement en fait de l'élévation du NT pro BNP. Donc globalement tous les patients tirent un bénéfice du tafamilis, euh, mais il s'agit d'une stabilisation de la maladie. On, on gèle en fait l'évolution de la maladie, mais les patients vont se stopper dans l'état dans lequel ils sont. Et ça, c'est important parce qu'il euh, faut bien comprendre qu'on ne peut pas leur dire qu'ils vont refaire courir le marathon. Non, ce n'est pas du tout ça comme on peut le voir dans des enchants cardiaques classiques avec les médicaments. Mais au moins, on gèle la progression de la maladie, c'est important. Alors, Monsieur TP, vous voulez me dire, mais quel était son diagnostic Et bien, La biopsie a montré qu'il avait une amylose à L et il a pu être mis sous chimiothérapie, vous voyez l'impact de la chimiothérapie sur les chaînes légères, sur la gauche, et sur le nt -pro BNP avec les points bleus, qui vont permettre donc d'améliorer, euh, qui ont permis d'améliorer la survie de ce, ce, ce patient. Alors vous voyez, dans la mylose AL, c'est vraiment un travail vraiment main dans la main entre cardio et hématologue, c'est très spécialisé, je ne vous le cache pas, il faut vraiment que les centres experts et ce duo, ou qu'ils réfèrent eux-mêmes à un autre centre expert qui peut faire le suivi cardio-hémato de manière combinée. C'est des patients, il faut les suivre sur l'huile, sur le feu, un certain nombre de décès très précoces, et vraiment suivre l'évolution de ces patients dès le début de la chimiothérapie, parce qu'il y a une cardiotoxicité de la chimiothérapie non négligeable, et il faut les, les surveiller. Alors, je ne vais pas vous faire le cours sur tous les traitements qui existent, ils changent en permanence, vous voyez à gauche... Euh, tous les traitements qui sont mis en place au fur et à mesure mais c'est pour vous dire c'est vraiment un traitement d'expert si on veut donner le plus de chances possible à ces patients parce que l'aminozael c'est vraiment euh, malheureusement euh, une maladie qui est, qui est terrible à évolution rapide et si on veut sauver le maximum de patients il faut euh, pouvoir avoir vraiment une notion euh, de ces traitements et un travail euh, conjugué donc le pronostic est, est de ces patients est sévère hein il y a une rapidité de la progression et il y a des nombreux événements cardiaques qui font à mon avis que là le cardiologue de ville doit très vite céder la main euh, quand il y a une gamme apathie. Alors là, je vous montre euh, l'évolution de l'écho de M. TP. Vous voyez qu'au bout de deux ans, ce monsieur va bien. Il s'améliore au niveau de ses symptômes. Et son strain même s'améliore et son profil restrictif aussi euh, a disparu grâce à la chimiothérapie. Donc on peut sauver ces patients qui ont une amylose à elle. Ma condition d'optimiser le parcours de soins. Et je pense que ce monsieur, vous voyez, dans les délais... Ça a été malheureusement trop long, mais il y a des délais incompressibles hein, de date de rendez-vous et ça, c'est vraiment optimal. Mais souvent, malheureusement, ce qu'on voit, c'est bah, je vous prescris la scintille, je vous fais la recherche de gammapathie, puis revenez me voir quand vous aurez les tests et puis le patient se perd un peu et il arrive chez nous euh, au décours d'une décompensation cardiaque. Donc, faut pas dire revenez me voir dans six mois, il faut vraiment les voir rapidement. Alors, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je sais l'état de la démographie médicale mais euh, peut-être passer la main dans ces cas-là si vous n'avez pas la possibilité de revoir le patient euh, rapidement. Alors, vous voyez, ces sept points de blocage, on avance progressivement. Je vois le temps qui passe, hein, mais il euh, y a donc le traitement spécifique, vous avez bien compris. Vous euh, voyez que ce n'est pas si simple hein, de, de faire le, le diagnostic. Et je peux vous assurer, depuis le temps que je vois des amyloses euh, à L ou à TTR, eh ben, je me méfie de mes examens éco-cardiographiques et de l'intérêt de la biopsie. On a Benjamin Ferrand, cardiologue à Dijon, qui est venu travailler avec nous et qui a fait un magnifique travail sur, sur notre base de données et qui a regardé les patients qui avaient été jusqu'à la biopsie meucardique. Si les données échographiques et cardiologiques permettaient de différencier les patients à L ou à TTR et clairement absolument pas. Et c'est la biopsie seulement qui a permis de faire vraiment le diagnostic et c'est le cas de M. TP. Donc le troisième point, c'est suivi et prise en charge multidisciplinaire. Ce suivi, cette prise en charge multidisciplinaire, il est vraiment capital. Il faut bien sûr avoir cette expérience et comprendre vraiment comment ça se passe. Et c'est vrai qu'on évolue vraiment dans le temps. Il y a beaucoup d'informations. On optimise de plus en plus la prise en charge. Donc, quel suivi cardiologique une fois que le diagnostic a été fait, une fois que le traitement a été donné Moi, je pense que l'idéal, alors c'est l'idéal, mais je, encore une fois, je vois bien que les ressources sont limitées aussi bien en ville qu'à l'hôpital. Sur ces patients qui sont pour les formes sévères, il faudrait, à mon avis, l'idéal, c'est quatre consultations de cardiologie par an pour les patients évolués, deux avec le cardiologue de ville, avec à chaque fois une écho et un holter ECG. Ce serait l'idéal hein? et deux dans le centre expert. En pratique, c'est clairement difficile. Euh, les centres experts n'ont pas forcément la possibilité de revoir les patients deux fois par an, mais au moins une visite par an au centre expert pour faire le point cardiologique, communiquer avec le cardiologue, aider le cardiologue de ville à gérer ces situations qui sont complexes il y a souvent des discussions pour les implantations de pacemakers, de défibrillateurs, d'anticoagulants, il faut pouvoir discuter avec les rythmologues, les convaincre quand il y a nécessité d'implanter un pacemaker, et puis le cardiologue, en fait, pour moi, maintenant, il devient amyloïdologue, donc il faut qu'il puisse coordonner le parcours de soins sur l'ensemble des atteintes de façon à pouvoir travailler avec des experts, euh, rhumatologues, neurologues, gériatres, pour pouvoir maintenir la qualité de vie du patient, et finalement, moi, je pense que je suis en train de devenir en partie amyloïdologue, et assurer cette coordination avec mes collègues de, du centre pour cette coordination multidisciplinaire, et c'est nous qui coordonnons, et je pense que malheureusement, c'est comme ça qu'il faut faire, enfin heureusement, c'est comme ça qu'il faut faire, et on a un travail pour le bénéfice des patients avec cette multitude d'experts, de, de, de façon à pouvoir engager les traitements comme il faut, donc je suis bien conscient que c'est difficile d'avoir ça dans tous les centres, mais c'est ce à quoi, à mon avis, il faut tendre, et montrer le chemin, et on travaille pour fournir des documents à tous vos collègues des autres spécialités et pour les aider à comprendre cette maladie et à comprendre comment ils prennent, ils prennent en charge. Un petit point sur la fragilité, souvent on a des patients donc, qui sont âgés, c'est spécifique à l'amylose, hein. ça touche les sujets jeunes aussi, mais les sujets âgés, et il y a vraiment ce qu'on appelle la fragilité, vous savez que c'est très à la mode en gériatrie, et ces patients présentent une fragilité très importante avec de multiples atteintes, à la fois sur la mobilité, mais également sur la communication, sur la nutrition et c'est là où le gériat peut vraiment avoir une importance dans la prise en charge de ces patients. Autre chose, c'est ces points de haut niveau rhumatologique des atteintes. Et c'est ce que je vois maintenant qu'on stabilise l'atteinte cardiaque. La chose qui me pose le plus de problèmes dans ma pratique, c'est les douleurs en fait, dans les jambes des patients, ou dans les douleurs dans le dos, et les problèmes de mobilité que ces patients ont, avec notamment le canal lombaire. Je suis surpris de voir mes patients qui décrivent qu'ils ont les jambes coupées, qu'ils sont obligés de se pencher en avant. Initialement, pour être honnête, certains patients j'ai cru que c'était de l'essoufflement, du bas débit en fait. Et en fait, non, c'est souvent une sténose du canal lombaire qui est fréquente dans la mylose par infiltration du ligament jaune en fait, hein, dans le rachis qui va comprimer en fait les, les racines nerveuses. Et ce canal lombaire, c'est le signe de caddie, Donc c'est des douleurs hein, qui sont présentes dans les jambes, dans la région fessière de la, de la marche. Euh, le, la, on va améliorer les symptômes lorsqu'on va dégager un peu le canal et donc c'est le signe du caddie, hein, les patients se penchent en avant ou s'appuient sur une vitrine euh, pour, pour pouvoir dégager ce canal on a des patients qui sont même obligés de s'asseoir hein, euh, et puis qui vont présenter de, de multiples douleurs paresthésie etc et les diagnostics différentiels c'est bien sûr la neuropathie par compression euh, euh, d'une racine nerveuse qui est fréquente également chez ces sujets âgés, hein, ils ont toute une histoire la coxarthrose aussi de, de hanches et puis la thériopathie des membres inférieurs. Alors, ces histoires rhumatologiques, hein, on est vraiment maintenant à la croisée de, de, de toutes les disciplines. Euh, on a le plaisir de travailler avec les rhumatologues et euh, lundi dernier, j'ai eu le plaisir de faire une conférence de 49 minutes à la Société française de rhumatologie qui a été présentée en distanciel et j'ai eu un mail qui m'a beaucoup touché euh, d'une chef de service d'un hôpital de rhumatologie de, de, de la région qui, euh, je, je vous laisse le lire, mais qui, qui a vu en fait un, un patient euh, qu'elle venait juste nous adresser dans la semaine via le, le cardiologue de son centre. Et en fait, elle me dit, voilà, il présentait tous les signes rhumato de votre topo, ce que Pierre nous a présenté. Et en fait, moi, je n'avais pas fait le diagnostic. Il était dans une forme olympique. Et c'est un chirurgien orthopédique qui devait l'opérer d'une PTH, qui lui a fait une scintille et il avait une fixation cardiaque. Et personne n'avait rien vu de tout ça, euh, ni les cardiologues, malheureusement, qui le suivaient. Et en fait, voilà, on a trouvé un, un autre... Euh, pèlerins ou disciples, en tout cas de l'amylose au niveau rhumatologique qui va former ses équipes et travailler avec vous. Donc, vous allez avoir, vous, les cardiologues, des patients qui vont être adressés par les rhumatologues euh, et qui ont toutes ces atteintes et qui ont euh, ou auront ou pas une amylose euh, cardiaque à, euh, à dépister. Et là, si on travaille avec le rhumatologue, comme Pierre nous l'a montré, on pourrait sûrement avoir les patients de manière plus précoce et avancer euh, ensemble. Alors, voyez ce parcours de soins multidisciplinaires. En fait, il va dépendre de chaque type d'amylose, c'est assez complexe, mais on a vraiment de, de multiples euh, disciplines et de parcours de soins à définir ensemble. Alors, quand on regarde les causes de décès de, de nos patients amyloses, hein, il y en a 80%, euh, 64% pardon, qui sont liés à des causes cardiaques, mais 26% sont liés à des causes non cardiaques. Et dans ces causes non cardiaques, eh ben, 80% sont liés aux infections. Et ça, c'était avant le Covid. On a perdu malheureusement beaucoup de patients de Covid, notamment dans les formes sévères. Et ces infections, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elles sont souvent un point de départ digestif, notamment dans les amyloses à transthyrétine sénile. Et euh, clairement, il y a un problème d'infiltration digestive chez ces patients, nerveuses, muqueuses, etc., qui va favoriser donc, le ralentissement, la pulvulation microbienne et la translocation bactérienne. Donc ces patients, vraiment, ne, ne, ne sous-estimez pas euh, leurs symptômes digestifs et commencez à... Ils sont souvent donc, constipés ou avec des fausses diarrhées. Et il faut améliorer les choses. Donc pour améliorer les choses, vers les disciplines, on a fait des triptyques qui sont encore une fois sur le site Amylose. Vous pouvez avoir les triptyques pour l'adresser à un ORL, à un rhumatologue, à un anesthésiste s'il y a besoin d'une indication, d'une intervention, pour que l'anesthésiste comprenne comment anesthésier ses patients au gériatre. Il y a même un triptyque sur la vaccination euh, qu'il est important de faire parce qu'il y a bien sûr le COVID-19, hein, vérifier la vaccination, mais il n'y a pas que le COVID-19. Ces patients sont très fragiles, comme on l'a vu. Et donc, dans, euh, ils peuvent mourir d'autres infections qui sont pour autant euh, traitables. Et je vous incite à télécharger le, le triptyque. Alors, le, le quatrième point, c'était le conseil génétique. Le conseil génétique, c'est la prise en charge des apparentés. Donc, le test génétique TTR, c'est assez simple à faire. C'est un gène qui est court, 4 exons, 140 mutations. C'est très important d'aller le faire. La réponse est oui ou non. On ne peut pas dire oui, peut-être. Euh, comme dans les autres cardiomyopathies où c'est pas facile, où on dit qu'il bah, n'y a pas de mutation, mais en fait peut-être qu'on ne sait pas. Là, on est, un, on est banco, on gagne toujours à faire le test. Donc, chez les patients qui sont symptomatiques, qui ont une imagerie, déjà, vous avez le diagnostic d'amylose, vous pouvez le prescrire, c'est une prise de sang, un tube de il faut avoir un consentement éclairé du patient signé. Vous pouvez télécharger sur le site, envoyer votre tube, organiser votre parcours de soins. L'idéal, comme c'est payant, c'est l'envoyer dans un des centres experts qui a toute la filière et qui va pouvoir l'adresser dans un des quatre centres en France qui, fait, euh, qui font euh, les tests génétiques. Toute la question, c'est si vous avez un patient qui a une amylose héréditaire, c'est comment on prend en charge sa famille. Là encore, c'est du travail de centre expert. Pourquoi bah Parce qu'il y a une loi, en fait, qui autorise à faire du conseil génétique chez des patients qui n'ont aucun symptôme, aucune maladie. Donc, il, si le patient ou les sujets, les... les les, les consultants qui n'ont pas de maladie vous demandent de, de le faire prélever, surtout ne le prescrivez pas parce que vous êtes hors la loi et refusez de, de, de répondre à ce stress et cette angoisse et adressez-les. Il y a un site web des conseils génétiques ou au centre expert de votre région qui connaît très bien la filière. Donc, ça, évidemment, en plus, il y a un coût parce que c'est payant. Et donc, dans les centres experts, il y a toute une organisation qui fait que, généralement, le prélèvement est euh, peu moins cher ou pas payant quand c'est dans le cadre d'un centre hospitalier euh, universitaire. Et là, le cardiologue de votre centre expert, il doit s'impliquer dans le conseil génétique. Il va travailler en équipe pluridisciplinaire avec un généticien, le médecin d'amylose, qui est souvent lui, donc, en le cas du cardiologue, et un psychologue. Et il faut que ces trois intervenants travaillent. Et c'est ce qui est donc possible de faire en conformité avec la loi. Qu'est-ce qui se passe et eh ben on consulte, il y a trois consultations en pratique qui sont organisées, c'est long, mais ça c'est nécessaire, parce que quand vous êtes sain et qu'on vous dit que vous avez une maladie qui va vous tomber dessus, vous avez besoin de réfléchir, de, de, de vous mettre en, en marche en fait pour pouvoir gérer après l'annonce diagnostique et rebâtir votre vie à partir de ce point, et c'est impressionnant, moi qui fais du conseil génétique depuis 10 ans, de voir en fait à quel point vous rentrez dans la vie des familles, il y a l'enfant aimé, l'enfant mal aimé, euh, la relation parent-enfant, vous voyez avec les fêtes de Noël hein, qui arrivent toujours cette, cette complexité de l'organisation de la fête de Noël, vous voyez un peu comment dans les familles ça peut bouger, et ben, le test génétique c'est Noël en, en puissance 10 et donc il faut être vigilant. Donc il y a une première étape, c'est l'information euh, euh, de, de la personne qui peut se faire en famille, on va également donc, avoir l'information génétique par le conseiller génétique, l'information de la maladie par le cardiologue là. et puis le patient va voir, le, le sujet va voir le psychologue pour voir s'il est apte ou pas est-ce que son état psychologique est stable au moment où on lance les choses Il y a un temps de réflexion et après ce temps de réflexion, le patient va pouvoir prendre un rendez-vous pour effectuer la prise de sang et puis il y aura après le rendu du cardiologue qui va pouvoir bâtir le suivi. Donc vous voyez, tout ça, ça nécessite du temps et c'est évidemment dans les centres experts qu'on peut le faire correctement. Alors j'arrive, le temps s'écoule, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Et puis il y a l'innovation thérapeutique et on est en plein bouleversement c'est impressionnant de voir tout ce qui est fait en termes d'essais. On a actuellement cinq essais thérapeutiques qui sont en cours pour tester de nouvelles molécules dans les amyloses à transthyrétine, mais dans les amyloses à elle également. Et on arrive à vraiment des innovations incroyables. Donc évidemment, tout ça s'est fait en lien avec le réseau amylose, en lien avec la, et la filière cardiogène, en lien bien sûr avec l'association des patients, Association Française contre l'amylose. Il y a beaucoup d'informations sur l'amylose. On essaye de partager et d'échanger. Et avec Olivier, donc, on a euh, lancé le quatrième Masterclass Amylose Cardiaque qui a eu lieu jeudi 16 décembre sur les amyloses à transthyrétine héréditaire pour euh, vraiment travailler et échanger avec ces 25 centres experts. Hier, on a eu la neuvième journée francophone multidisciplinaire de l'amylose pour travailler avec tous les spécialistes des autres disciplines pour l'amylose pour créer vraiment cette communauté pour optimiser la prise en charge échanger, partager, créer ces réseaux. C'est ce qu'on fait avec euh, Olivier et beaucoup d'autres depuis plus de dix ans maintenant. Et puis, voyez, aujourd'hui, c'est aller vers vous. C'est cette deuxième journée euh, du Jack avec le CNCF. Et merci vraiment, Pierre, de nous organiser ça. Et puis, l'actualité de la Milose, c'est impressionnant de voir le nombre de publications qui sont réalisées dans la Milose. Et on fait avec euh, Olivier et le comité euh, le scientifique de la Bibliose une bibliographie tous les 15 jours depuis un an et chaque fois, on décrit deux articles, 30 minutes, le jeudi, à peu près tous les deux jeudis par mois, et on n'est jamais à court de papier, il y, a, il y a vraiment des avancées incroyables, et je vais finir en vous souhaitant de bonne fêtes de fin d'année, bien sûr, prenez bien soin de vous, et en remerciant toutes les équipes, et particulièrement la mienne qui travaille au jour le jour pour améliorer le pronostic et la qualité de vie des patients. Voilà, merci beaucoup. Thibault, il y a quelques questions qui sont tombées sur le chat. Euh, donc je vais les mettre à, à ta réponse. Euh, Qu'est-ce que tu penses des bêta- bloquants en cas d'altération de la fraction d'éjection Alors, ouais, ouais. Je, ouais. Première question, donc, les bêtabloquants bloquants en termes de fraction d'éjection, il ne faut pas mettre des bêta bloquants chez les patients qui ont une FEVG altérée et une amylose, hein, bien sûr. Clairement, c'est hyper délétère. Et ça, pour vous prouver scientifiquement euh, que, que c'est délétère, je vous rappelle, alors ça remonte aux années 80, hein, mais vous vous souvenez, il y avait l'étude BEST avec le busindolol. C'est la seule étude qui a été négative pour les bêtabloquants bloquants dans l'insurance cardiaque à FEVG altérée. Hein. Toutes les études étaient positives, toutes les études CIBIS. La seule qui a été négative, c'est l'étude BEST avec le busindolol. Et on ne comprenait pas pourquoi cette étude était négative. Elle était conduite aux états unis et les études Sibis étaient majoritairement conduites en Europe. Et quand on regarde, en fait, il y avait une sous-population de l'étude Sibis-BEST euh, hein, où les patients s'aggravaient et mouraient, c'était la population afro-américaine. Et le spécialiste de la génétique, le docteur, euh, le professeur Buxbaum, euh, a fait une analyse génétique des patients qui étaient inclus dans BEST, notamment des sujets afro-américains et il a trouvé que 12% des sujets qui étaient inclus dans BEST afro-américains avaient la mutation des amyloses héréditaires. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans l'étude BEST pour expliquer son échec On a inclus dans cette étude des amyloses à transthyrétine héréditaire à FEVG à 35%, très graves, et on les a traités par bêta-bloquant, et on les a tout simplement tués. Voilà. Donc il ne faut pas donner de bêta-bloquant à ces FEVG altérés. Il y a des très rares cas que tu as cités Antoine, mais qui sont vraiment exceptionnels, mais même dans les FEVG altérés, euh, il ne faut, il faut pas traiter. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, on pense souvent à amylose, FPF. Je vais aller diagnostiquer avec la Mais nos amyloses arrivent souvent en FEVG altérés Et dans notre centre, un tiers des amyloses à transthyrétine sauvage ont une FEVG inférieure à 35%. Tu peux nous parler justement, Thibault, euh, de Paragon Tu avais quand même une hypothèse aussi sur Paragon Oui, donc dans Paragon, on sait effectivement, euh, Pierre qu'il y a un sous-groupe qui tire aucun bénéfice hein, du sacubitril valzartan, c'est les hommes à FEVG préservés, et on sait que les femmes à FEVG altérées, alors relativement, dans Paragon, qui était une étude à FEVG préservée, mais en tirent bénéfice. Et ça, c'est très intéressant, c'est une des hypothèses qui est soulignée par les auteurs du papier dans leur discussion, hein. c'est que, bah, oui, les hommes âgés, en fait, ont plus souvent des amyloses à transthyrétine sénile, et euh, le sacubitril valzartan, eh ben, la néprilisine, c'est un inhibiteur donc, de la NEP, qui, euh, la NEP. La NEP dégrade les, les fibrilles amyloïdes. Hein, euh, et donc, quand vous inhibez la NEP, vous augmentez les fibrilles amyloïdes. Donc, mon hypothèse, c'est que le -valsartan, en fait pourrait avoir un effet délétère dans l'amylose et aggraver même les patients qui ont une amylose en, en, en inhibant en fait, la dégradation spontanée qu'ils peuvent avoir des fibrilles amyloïdes. Alors, tout ça, c'est des hypothèses. Mais en tout cas, ça explique pourquoi Paragon est négatif. Et c'est tout le problème des études FPF, on a fait un papier pour, pour montrer ça, c'est que bah, dans toutes ces études FPF, on a pris des patients souvent maintenant avec des insuffisances cardiaques, du remodelage myocardique et on a en fait inclus des amyloses sans le savoir. Et évidemment, bah, voilà, on démontre en fait depuis 15 ans que quasiment aucun essai FPF n'a marché, voire bah, parce qu'on avait inclus des amyloses. Donc Antoine nous a montré le magnifique essai top 4 avec euh, l'analyse en sous-groupe. Donc on voit que les anti-aldo bah, marchent peut-être, mais finalement c'est par l'effet peut-être anti et diurétique. Les JLT2, pourquoi pas dans l'amylose, hein, c'est les derniers essais euh, sur les JLT2 et, et l'FPF. Hein, ça pourrait éventuellement marcher dans les amyloses, mais c'est par l'effet diurétique. Mais en tout cas, bêta-bloquant, IEC, sa qubitrie, valzartan, clairement, euh, ça semble ne pas marcher dans les amyloses comme la digoxine. On ne reviendra pas sur top 4, hein, parce que <rire> c'était trop discuté quand même. Ouais. Euh, une autre question du chat, c'est est-ce qu'on peut initier un traitement spécifique dans un centre hospitalier non expert ou en cabinet Alors, le traitement spécifique est normalement réservé aux cardiologues hospitaliers. Alors, sous-hospitalier, c'est hospitalier ou clinique. Hein, c voilà. Mais effectivement, l'initiation doit se faire par un cardiologue hospitalier clinique. C'est une des restrictions euh, qui a été imposée à ce médicament. Mais le renouvellement doit se faire au moins une fois par an par un cardiologue, ce qui veut dire qu'il euh, doit voir le cardiologue minimum un an. C'est les sécurités hein, qui ont été mises par la NSM, probablement par le coût du médicament, mais je pense que c'était important également euh, sur le terme de la prise en charge très spécialisée quand même de ces patients au niveau cardiologique, comme vous l'avez vu. Donc les cardiologues, euh, on est en train de se former, mais vous imaginez bien qu'un euh, renouvellement euh, sans que le patient voit le cardiologue, euh, là il y a vraiment une perte de chance. Hein. Mais je crois que c'est l'étape suivante. Je pense qu'on a bien précisé avec Olivier la place du cardiologue libéral euh, auquel j'appartiens. C'est y penser, à mon avis, c'est y penser, oh. éliminer l'amylose à oh. chaîne légère et ne pas hésiter à, donc avec une prescription spécifique, et envoyer rapidement à un centre expert parce que ce n'est pas en oh. cabinet qu'on va faire de l'expertise d'amylose, mais y oh. penser faire Les examens pour l'amylose HL légère et ensuite la transthyrétine, sera, euh, c'est pas une urgence, mais il faut y penser, faire le diagnostic pour améliorer le pronostic des patients. Oui, je pense que tu es, je suis entièrement d'accord avec toi, Pierre, mais c'est surtout là, moi ce qui me gêne beaucoup, c'est les délais de, de parcours de soins parce que vous voyez, on fait toujours nos topo, etc., mais on n'a pas cette notion du délai, du temps de des examens. Et, et si on veut vraiment gagner euh, notre terreur avec euh, Olivier et Antoine en en tant que santé expert, c'est nos amyloses AL, quoi, qui sont dans... dans... Et euh, voilà, on peut pas se taper trois à six mois de retard. quoi. C'est bah pour ça que ça. tous les cardiologues en libéral doivent aller cet après-midi sur le réseau amylose, télécharger... Les... Non, mais sérieusement, les ah, ah, bah, et préciser, moi je le précise en plus, je mets recherche d'une amylose AL et j'envoie à l'hôpital le plus proche parce qu'il y a le problème de coût de non-remboursement. Ah. Donc il faut lever les, les freins. Dans la raquette nationale, malgré tous vos efforts, il y a un trou à Brest et à Nice. Donc, j'espère qu'ils seront comblés. Mais pour le reste, on a quand même des centres experts partout. Alors, Nice est bientôt comblé. Hein. On a pris contact avec nos collègues de Nice qui étaient à, à la MAC, au JFMA, et on va travailler avec eux. Hein. Donc, euh, on essaye d'updater de, de au fur et à mesure pour couvrir le maximum de centres. Et euh, merci à tous les centres hein, qui s'impliquent dans cette prise en charge. Une dernière question pour, pour Olivier sur l'IRM. Euh, pouvez-vous rappeler les seules indications de l'IRM cardiaque qu'il en reste en cas de suspicion d'amylose Alors, moi, c'est ce que je disais, je, je n'utilise plus l'IRM euh, dans la suspicion d'amylose, mais ceci dit, il reste des indications. Donc, euh, en, en gros, euh, mon discours, c'est de dire que euh, sur les bases de la clinique, l'électrocardiogramme et l'écho, c'est suffisant pour suspecter une amylose et dans ces cas-là, je vais directement à la scintigraphie. Ceci étant, à chaque fois que je n'ai pas de diagnostic, je pars à l'IRM. Je veux dire par là que, euh, je, en fait, l'IRM, elle n'est pas tellement pour l'amylose pour moi. Elle arrive une fois que je sais que ce n'est plus une amylose, eh bien, je vais à l'IRM pour explorer mieux ce myocarde. Donc, finalement, dans l'amylose, je ne l'utilise pas, euh, en tout cas sur la phase diagnostique. Et même si ma scintille est négative et que j'ai une gamme si pathie monoclonale, là, pour le coup, je n'attends pas l'IRM. Je pense que c'est une amylose à être dans ces cas-là et je l'envoie à un centre expert pour biopsie et pour preuve histologique. Alors, dans l'amylose, l'IRM, elle peut me servir à suivre les patients. Chez les patients euh, jeunes, notamment, et particulièrement dans l'amylose à elle, où je veux être sûr que je n'ai pas d'évolutivité, j'utilise l'IRM pour quantifier la charge amyloïde. Mais tu vois, c'est une, une place très marginale. Encore une question sur euh, comment peut-on avoir une chaîne légère importante dans le dosage pondéral spécifique et pas de Ben-Jones, de détection à l de à l'hymne de Oui, alors ça, c'est vraiment, voilà, alors c'est, euh, il faut vraiment ces quatre examens, euh, et il y a même 3% des patients qui n'ont pas de chaîne, des, euh, qui ont une amylose L qui n'ont pas de chaîne détectable, euh, ni dans le sang, dans les urines, donc évidemment, vous voyez, c'est l'importance qu'ils soient vus dans ces centres, hein. mais heureusement, pour la plupart, ils ont, euh, quand ils ont une amylose L, ils ont bien sûr la chaîne légère qui est dé dé détectable, mais un certain nombre, ça sera que dans les urines, parce que tout est excrété dans les urines, donc il n'y en a pas dans le sang, et puis, euh, le, le problème, de, il euh, y a beaucoup, euh, évidemment, il bon, y a 10 ans, moi, je ne connaissais rien à l'amylose, hein, donc il euh, faut rester humble, hein, mais il y a beaucoup de collègues qui, qui prescrivent juste l'électrophorèse. Hein, et euh, ça, évidemment, parce qu'ils ne veulent pas que les patients dépensent des sous ou autres, hein, mais euh, l'électrophorèse ne va dépister finalement que la chaîne lourde, en fait. Hein, et on a 50% de amylose à elle qui ont juste un excès de chaîne légère, il n'y a pas forcément la chaîne lourde associée. Donc quand on regarde nos de nos patients, euh, 50% ont une électrophorèse qui va être strictement normale. On va rien voir de particulier ou un petit pic qui est hyper alpha 2, une hypogamma euh, euh, qui est un, un rétrofeedback. Et en fait, il faut vraiment avoir l'immunofixation, le dosage des chaînes légères libres pour pouvoir faire le, le diagnostic. Donc vraiment, il faut faire ces quatre examens. Et effectivement, 50% de nos cas d'amylose n'ont qu'une chaîne légère, n'ont pas de chaîne lourde. Et si on prescrit pas la totalité des examens, on peut passer à côté. Ce qui est intéressant dans, dans l'étude qu'on a vue avec Benjamin Ferrand, où on a repris tous nos patients. On a essayé de regarder les profils hein, de ces patients et en regardant les profils à électrophorèse, à la minofixation, aux des chaînes libres entre ceux qui a été pour lesquels on a été obligé d'aller jusqu'à la biopsie cardiaque entre les ATTR et les AL, on a vu aucune différence quasiment de profil et seule la biopsie permettait d'arriver euh, au diagnostic. Et on a vu donc des patients avec l'immunofixation ou des âges des chaînes anormales ou que protéine Ben Jones et dans les deux groupes. Et malheureusement, il n'y a que la biopsie qui permet d'affirmer le diagnostic. Une autre question, et je veux bien répondre pour celle-là. Quand est-ce qu'une MGUS devient amylose à elle Alors malheureusement, pas mal de nos malades, avec l'âge, développent des MGUS et vous pouvez obligatoirement faire la biopsie pour départager entre si vous avez une psychologie positive ou non, mais avec les critères qu'on a dit, qui rentrent amylose. La biopsie doit être faite jusqu'à la biopsie canac pour départager. Il y a 10% des MGUS qui peuvent évoluer vers le myelome et donc vers la L. Amidoselle. Donc, ce n'est pas le plus fréquent. Vous aurez beaucoup de MGUS, mais systématiquement, pour pouvoir trancher, on ira faire la biopsie et, de façon systématique. On ne mettra pas de patient sous cette dit sans avoir une preuve que le patient n'a pas une L, surtout s'il y a des anomalies immunologiques. Il y avait une question, Antoine, pour toi. c'est Tu as montré un cas avec RAC et, et, et amylose. Comment optimiser cette prise en charge de, de, de du, du dépistage en fait de l'amylose dans le RAC Est-ce qu'il faut faire des scintilles Comment vous vous organisez dans vos centres alors, ça a été discuté chez nous ça va si on une synthèse systématique. Le... Alors moi je suis assez pour, puisque 15% des malades ont une scintigraphie positive et ça change complètement la prise en charge avec les bêta bloquants. Enfin, il faut bien comprendre. Et c'est pareil pour... Il y a eu la question pour l'EFPEF, c'est que apparemment, vous, vous éliminez le diagnostic d'amylose, vous enlevez quand même une belle épine du pied. Euh, et surtout, vous rendez bien service aux malades. Euh, parce que effectivement, le pour le choc électrique, que ce soit pour le TAVI, on va prendre des précautions différentes et plus de précautions avec un patient qui a une amylose, typiquement la, la, la question de la pose du pacemaker avant ou après le TAVI, donc on ne fera pas avant mais euh, parce que euh, enfin, je pense qu'on ferait plutôt après mais, euh, mais ça peut se discuter. Rebondir euh, sur mais... ce que tu dis Antoine, mon dernier cas c'était une amylose diagnostiquée post TAVI et en fait sur le compte rendu Exactement. du médecin généraliste, tu avais les antécédents, et sur, pas diagnostiqué, il est passé en réadaptation, et sur les antécédents, il avait tout ce qu'on a déjà décrit. Et donc, je lui ai dit, bah, la, avec sa fille, je lui ai dit, peut-être que votre papa qui est encore fatigué, qui est essoufflé, qui a un canal lombaire étroit, il a peut-être une amylose. Donc, ce n'était pas une urgence, puisque l'histoire traînait depuis 18 ans. Et euh, finalement, c'était une amylose, donc il a eu le tafamidisme. Et tu vois que même en passant avec des CHU, euh, avec toute une histoire typique, il avait tout. Il avait le syndrome canal carpien, canal lombaire étroit, le pacemaker, le RAC. Donc, il faut et post avis, donc en post-réadaptation. Et donc, j'ai téléphoné au médecin de réadaptation pour qu'il soit sensibilisé. Il m'a dit, ah oui, oui, il faut qu'on y pense. Donc, c'est euh, par la chaîne informelle qu'on va réussir à s'améliorer. C'est vrai et... que la recherche des, des, des signes extracardiaques, on ne le fait pas du tout. Mais même nos internes, finalement, vont être très, très... Euh... Euh, regardant sur la date de, du début de l'AFA, euh, s'il a été choqué, oui, non, les dates de scène, tout ça, mais peu d'interrogateurs finalement sur l'extra cardiaque. Et donc, euh, c'est vraiment une question de dire est-ce qu'il a un carré-cartien euh, et euh, est-ce qu'il a un canal lombaire étroit. 3 c'est vraiment des questions hyper simples. Mmh. Et euh, voilà, donc c'est très fréquent, c'est vrai, dans la population euh, de patients âgés, mais euh, l'association avec un racéré, euh, une insuffisance cardiaque a été préservée, D'autant si vous avez une hypertrophie, même modérée, parce que euh, nous, on va dans notre sens, on est très sensibilisé Donc, euh, dès qu'on a carréle carpien, insuffisance cardiaque, du train même si le septum n'est pas très épais, 12-13 mm, on va euh, chercher euh, l'amylose et on en trouve comme ça. Oui. Euh, donc, en fait, euh, le septum SMH, il ne sera, sera pas très épais le septum, parce que vous y pensez déjà. C'est un peu ouais. comme les troubles restrictifs. Tu n'as pas de troubles de restrictifs quand tu penses avant la mylose. Donc plus tôt on va y penser, moins on aura ces tableaux typiques à l'échographie. Donc c'est pour optimiser, je pense que c'est surtout ça, avant le caractère systématique des examens qui peut être... Euh, un peu difficile et même pour les, les services d'imagerie de, hein, de dire euh, on fait une scintigraphie à tous les états de France, ça fait quand même un sacré, euh, sacré nombre de, de scintigraphies, euh, même si ça peut se discuter hein, très clairement, vu l'implication que ça a derrière. Euh, pareil pour l'AFE préserver mais effectivement améliorer notre, euh, notre interrogatoire simplement sur euh, la recherche des signes extracardiaques parce qu'on sait qu'ils vont euh, précéder quand même bien largement de 5 à 10 ans les signes cardiaques. Donc, euh, euh, la recherche du canal carpien de façon très simple euh, chez ces patients-là peut faire évoquer, en tout cas, doit nous faire discuter d'aller chercher plus, plus avant. Donc, euh, mais devant toute hypertrophie cardiaque, euh, euh, nous, on fait la, la recherche, euh, surtout s'ils sont symptomatiques. Euh, mais euh, même s'ils ne le sont que très moyennement, un septoma, en tout cas, à Lyon, ce qu'on fait, c'est septomac 15, sans, sans argument extra-cardiaque, on va systématiquement faire une recherche d'amylose. Que je sais qu'à Toulouse, ils font encore plus tôt. Euh, mais euh, voilà, euh, il, faut, euh, il faut le chercher, il faut le traquer dès qu'on y pense. C'est un peu comme l'embolie pulmonaire. Hein, il faut, aller, euh, faut, faut, faut la chercher. Quoi. Si on l'évoque, il faut l'éliminer. Ben, Thibaut nous demande de conclure avec Olivier Lérez. Merci encore, Thibaut, pour tout ce que tu fais depuis des années. C'est grâce à toi qu'on est moins mauvais dans la mylose. Pour le RAC, pensez aussi à doser la lipoprotéine petite a, mais ça, ce sera un autre problème. mais pensez à la lipoprotéine petite a. Donc, merci encore Thibaut Dami pour tous ce, ces efforts depuis 10 ans au moins. Et euh, cet après-midi, tous nous qui ne sommes pas experts, il faut compléter sur le réseau Amylose pour avoir les ordonnances, pour gagner du temps, pour être pratique et rapprochez-vous d'un centre expert. Il y en a partout en France, sauf à Brest, mais on compte sur Martine Gillard pour compléter euh, ce petit trou dans la raquette. Vous avez bien compris que, cardiologue de base, qu'est-ce qu'on fait Les gens sont essoufflés, ou ils ont un rack ou une insuffisance cardiaque. On fait l'électrocardiogramme, il peut être normal, mais BAV1, microvoltage, on commence à se poser des questions. On fait l'échographie, ben plus les formes sont pristaux, moins les signes sont caractéristiques, mais on a quand même souvent des anomalies qui vont nous inciter. On est au cabinet, qu'est-ce qu'on fait L'urgence, c'est l'électrophorèse. Euh, des protéines sériques et l'électrophoies euh, immunologiques dans le sang et les urines. On envoie à l'hôpital le plus proche avec une demande spécifique. On élimine l'amylose à elle, on a un peu plus de temps. Et après, on envoie un centre expert pour l'amylose à transthyrétine. Voilà ce que doit faire le cardiologue libéral. Olivier, je te passe la parole en tant que cardiologue hospitalier. Non, mais c'est parfait. Écoute, rien de plus à dire. Je crois que tu as fait une très belle synthèse. Pour plus d'infos, allez sur le réseau Amylose et puis également la chaîne YouTube sur l'AmyLose. Et vous aurez tout, toutes les vidéos qu'on a pu faire et présentations autour de cette thématique. Voilà, merci à tous et bon week-end. Et bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année.